YouTube, ce sera comment recruter cette fois-ci Jordan, oui j'ai fait plusieurs vidéos Minecraft, je fais de tout euh, Inesable 23, une fois que vous avez fini le jeu qui est presque bizarre alors pour ça il va falloir, vous allez au collège Ramon et vous allez vers le gymnase de Ramon qui va à droite vers le terrain de boue, vous vous souvenez et euh, il sera là forcément vous devez aller plusieurs fois, faire des allers-retours faire des allers-retours, faire des allers-retours et puis il sera là, ça va être très bizarre si vous vous demandez plusieurs codes mais ça c'est pas des codes bizarres c'est que ça va être des dictons Parce que vous savez dans le 2 il a deux à faire des dictons Quand c'était Janus Super on va s'amuser Bon moi je vais faire des coupes Parce que je, comme je ne connais absolument pas ce qu'ils disent J'ai demandé à ma mère Premier dicton Pierre qui roule n'amasse pas mousse J'ai demandé à ma mère ça il n'y a pas longtemps Alors je reprends en total, en total impro, donc euh, mousse un peu, je c'est écrit comme ça, c'est des fautes d'orthographe, je vais savoir, exactement, ce n'est pas bien compliqué, continue avec le deuxième dicton, la nuit tous les chats sont, je pense noir, bon je vais tenter comme ça, allez je vous dis qu'il un dessin noir mais bon, j'improvise, oh, il y avoir un dessin noir, bon, Bon, bah alors dès que je retrouve, dès que je suis euh, euh, au tout Mais du chat, je, sais, je pas bien. du tout ça c'était gris comme ça. Si <rire> vous me en fait j'ai demandé à ma mère. Correct, bien joué. Place au troisième dicton. L'occasion, fais-le. J'ai demandé à ma mère. C'était l'occasion, fais-le, larron, comme ceci. À voir si c'est bon. C'est pas de la bonne orthographe. Bon, je récite, je vous rappelle, dès vous savez que je pas, bon. ma mère savait pas. J'ai tapé sur Google et j'ai su que c'était avec deux airs le larron. Eh oui. C'est ça, bravo, bien, passons au dernier. Celui-ci sera un peu particulier. Le ballon file, l'avenir nous fait face. Oh, C'est bon, je ce, ça doit être le seul. On va connaître comment on met face. Hein. Face. Hop là. Ah, c'était pas bon. Bon bah... La, le ballon file, l'avenir nous fait signe C'est le générique 2. Le ballon file, l'avenir nous fait signe Allez, bon allez, je recommence tout dis... L'avenir nous fait signe C'est le générique 2. Le ballon file, l'avenir nous fait signe Allez, toute ma vie, j'ai connu l'aventure avec les amis de la première heure, nos efforts nanana, sont tournés vers le futur. On se bat pour devenir meilleur. C'était génial, allez Ha tu. Merci à Bonescaline. Il vous a montré comment avoir Jordan et à taper sur Google plein de, de plein de trucs, sauf le dernier que j'ai su par moi-même. Et petit bonus, je retrouve Inazuma 2 et je vous montre le générique. J'ai pas retrouvé Inazuma 2 Tempête de glace, mais j'ai retrouvé Tempête de feu. Allez, écoutez. Et ouais! Tu connu l'aventure, spécial playback, mi de la première heure. On a recruté Jordan grâce à Antoine Skyling N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez sa page Facebook, mettez le doigt dans vos cercles, dans Google et aussi follow me sur Twitter, fallait pas l'oublier. Likez cette page et, euh et pouce vérise... bleu vélisé la vidéo bon. Ouais, avec les abonnés, on sera plus fort Allez les abonnés Clique ici pour t'abonner on a un gros plan sur tous les joueurs. Et c'était comment recruter Jordan Greenway dans les 23. Ciel céleste.